D'abord, un grand merci d'avoir, c'est quand même pas si fréquent que ça, d'être venu et d'avoir accepté de nous présenter, de nous faire partager l'état de tes recherches sur un, un champ qui est un champ jusque-là resté dans l'ombre, c'est peu de le dire, de l'histoire de la guerre d'indépendance, de la Révolution nationale algérienne. Alors d'abord, est-ce que tu peux nous dire comment tu es comment tu venu à t'intéresser à cet aspect de la grève des grèves ouvrières et de leur répression pendant la guerre, en particulier l'année 56-57. Oui, alors d'abord, merci au NPA de m'avoir invité, de m'avoir permis de commencer à formuler des choses à propos de cette recherche en cours, effectivement, que j'ai présentée. Alors, je, je suis venu à travailler sur cette, euh, sur cette grève qu'on appelle la grève des huit jours de 1957 euh, parce que j'étais déjà en train de travailler sur la bataille d'Alger, donc j'ai ouvert des cartons d'archives. Aix-en-Provence, et puis euh, en cherchant, en, en travaillant sur autre chose, je suis tombé sur euh, une statistique euh, de sur, de la surveillance policière de la grève en France euh, dans l'immigration algérienne et qui donnait des taux de grévistes absolument stupéfiants pendant plusieurs jours euh, dans tous les, les secteurs d'activité qui employaient des, des travailleurs algériens. Et j ai, j ai, ça m'a mis la puce à l'oreille. Bon, alors la grève des huit jours, elle est connue des historiens, mais elle n'est connue que en réalité euh, dans sa version algéroise, parce que euh, les militaires français ont beaucoup raconté, dans leur récit de ce qu'ils ont baptisé la bataille d'Alger, ils ont raconté que le, le, le, leur, leur premier boulot, euh, c'est ce que racontent Massu, Godard, Trinquier, dans leur mémoire, euh, ils ont eu à écraser euh, cette grève euh, qu'ils appellent insurrectionnelle, évidemment, euh, euh, du FLN, et que ça a été leur première, la première d'une série de, de victoires contre le terrorisme, hein, disent-ils. Euh, C'est ça leur récit de la bataille d'Alger. Alors, euh, je croyais, moi, comme beaucoup d'ailleurs, hein, que cette grève des huit jours, elle, elle ne s'était passée qu'à Alger. En réalité, euh, elle s'est produite dans toutes les grandes villes d'Algérie. Elle s'est produite dans l'immigration algérienne en France et. À ma grande surprise donc depuis j'ai découvert de nouvelles archives euh, coloniales donc qui démontrent que cette grève a été en réalité euh, un immense succès alors à, en algérie dès le premier jour euh, en france aussi ensuite que évidemment l'état français a déployé des moyens de répression absolument sans précédent en particulier le, le ministre robert lacoste décide <coughs> après avoir été saisi de panique à l'idée de, de, de voir le FLN en capacité de démontrer son audience dans les masses urbaines, qui jusque-là étaient restées relativement, non pas inactives, mais peu impliquées dans la lutte. Ça, c'est quelque chose qui, qui crée véritablement, il y a des, des, des hauts fonctionnaires de l'époque qui l'ont dit, une véritable panique dans l'administration coloniale et, et dans le personnel politique, jusque jusqu chez Guy Mollet, hein, qui est le président du Conseil à l'époque. Et donc, euh, c'est une des raisons principales qui vont conduire ce gouvernement Guy Mollet et Robert Lacoste en Algérie à confier euh, les pouvoirs de police, comme on disait, au général Massu, et donc à jeter littéralement sur la population euh, dite musulmane d'Alger de, des milliers de parachutistes, et à mettre en application... Euh, une doctrine euh, de guerre contre-insurrectionnelle contre qu'on appelait la doctrine de la guerre révolutionnaire qui avait été mise au point, pensée euh, en Indochine par des gens comme euh, Roger Trinquier par exemple qui était, qui était en train de devenir la doctrine officielle de l'armée française et là, euh, le déclenchement de la grève des huit jours c'est pour ces militaires manifestement une occasion d'appliquer pour la première fois cette doctrine de la guerre révolutionnaire à grande échelle sur une population... Euh, à Alger, euh, qui est d'environ 400 000 euh, Algériens. Hein, on ne parle pas de voilà. Et donc euh, c'est le début, donc d'une. Alors la répression de la grève, elle commence bien avant la grève, parce que pendant longtemps on ne connaît pas la date du déclenchement de cette grève, hein, euh, parce qu'elle est suspendue à l'ouverture des débats à l'ONU, puisque le, le FLN à ce moment-là. Alors, la décision il la prend à la fin de l'année 56 donc on est c'est très important de le noter à l'automne 1956 à ce moment là on l'a un peu oublié mais euh, les dirigeants du CCE qui est l'organisme de, de direction euh, du FLN euh, sortent d'un congrès qui est le congrès de la SOUMAM qui a défini une orientation politique qui parle du, de, de, de la primauté du politique sur le militaire et qui euh, euh, comment dire euh, a une, une dimension vraie, véritablement révolutionnaire au sens où elle préconise de faire entrer les masses dans la lutte hein. donc en plus de la lutte armée euh, qui est menée par la hélène euh, il s'agit de faire entrer les masses donc il y a vraiment une, une problématique révolutionnaire et cette tendance elle est, euh, elle est le fait est, est tenu notamment par l'arbi ben midi et aban ramdan et donc euh, à ce moment là euh, le FLN vient d'engranger un certain nombre de succès, des succès politiques, il y a des ralliements nombreux euh, à son mouvement, il, des succès euh, militaires, euh, il a, la HLN a obligé euh, le gouvernement français à mobiliser le contingent, hein, c'est pas rien, et des succès diplomatiques, puisque la question algérienne est discutée euh, dans le monde, à l'ONU en particulier, et qu'elle va l'être euh, bientôt. Bon. Donc à ce moment-là, euh, bon, le FLN peut euh, croire espérer une victoire rapide. Hein. On appeler parfois un « Bien fou politique euh, qui pourrait infliger à, à court terme au gouvernement français. Alors c'est bien que ce ne sera pas le cas, euh, mais euh, voilà, ça c'est le contexte. Et dans ce contexte-là, la décision est prise donc, de mobiliser les masses urbaines, euh, et la forme de cette mobilisation... Alors qui aurait pu être par exemple la prise de la rue par des manifestations, mais c'est parfaitement impensable à ce moment-là, parce que une, là c'est une répression meurtrière assurée, hein, c'est totalement invraisemblable dans les circonstances qui sont celles du quadrillage militaro-policier de l'époque, c'est la grève, hein, c'est-à-dire le recours à un mode d'action euh, légal, puisque les, les, les Français musulmans d'Algérie théoriquement ont, ont, ont toujours le droit de grève, pacifique, hein, euh, et qui est propre à mesurer avec une certaine précision euh, ben l'audience des mots d'ordre du FLN. Et du, ce qui est retenu, il y a des débats sur le, la durée que doit avoir cette grève, et ce qui est retenu, c'est la durée de huit jours, hein, ce qui est une durée tout à fait exceptionnelle, et il faut se rappeler qu'on parle d'une population qui est en majorité très pauvre, hein, et pour laquelle ça va poser évidemment des problèmes euh, matériels. Voilà. C'est quoi les canaux d'organisation euh, de cette grève en 1956, le, le, le FLN a, a suscité la, la constitution de courroies de transmission syndicale qui vont euh, être très utiles dans la préparation de la grève. Alors, l'UGMA les, chez les étudiants, l'UGCA chez les commerçants et surtout l'UGTA, l'Union Générale des Travailleurs Algériens, chez euh, l'ensemble des, des, des travailleurs, des salariés. Et, euh, cette UGT, UGTA se développe euh, assez rapidement en 1956, en particulier dans la région d'Alger. Elle se développe en rupture avec les confédérations françaises, et notamment avec la CGT, avec Force Ouvrière aussi, mais la Force Ouvrière était un, un syndicat euh, colonial qui hein, soutenait la politique de pacification. Mais euh, euh, à ce moment-là, les, les, les travailleurs algériens euh, euh, désertent, euh, la, désertent la CGT hein, euh, et, et adhèrent à l'UGTA. L'UGTA se dote d'organes de, de propagande d'une de, de, grande qualité. Hein. J'ai découvert avec surprise moi, un, un périodique que, dont je ne connaissais pas l'existence qui s'appelle « L'ouvrier algérien euh, », qui est vraiment, euh, qui, qui dénote à la fois l'articulation d'un discours de lutte de classe et anticolonial euh, nationaliste. Hein. Voilà. Euh, donc, et puis, au cours de l'année 56, il y a eu des grèves assez nombreuses, des grèves politiques, hein, des grèves euh, le 5 juillet pour commémorer... Le, le, l'invasion française de 1830 le 1er novembre pour commémorer l'insurrection de 54 euh, des grèves pour protester contre euh, le piratage de l'avion qui, qui transportait des chefs du fln euh, une grève également par exemple pour protester contre l'intervention euh, franco anglaise dans le canal de suez enfin bon. et à chaque fois la participation euh, des, des, des musulmans entre guillemets a été extrêmement significative et donc en fait euh, le CCE, euh, le FLN a, a toutes les raisons de penser que ce qu'on appelle sera une réussite. Et euh, le, on voit bien que les autorités françaises ne doutent pas que si elles laissent faire, ce sera une réussite également. Alors justement, est-ce que tu peux justement euh, montrer et revenir, tout à l'heure tu parlais du plan euh, euh, de Trinquier hein, mmh. et euh, de sa doctrine sur ce qu'a été la mise en œuvre, l'expérimentation mmh. Euh, sur euh, ce terrain euh, privilégié, et qui ensuite euh, ouais. puis nous diront deux mots en quoi ce sera après étendu. Ouais. Alors, euh, donc le, le, les autorités françaises apprennent euh, l'éventualité de cette grève à, autour de Noël 56. La grève n'éclatera finalement que le 28 janvier 57. Elles ont donc un bon mois pour se préparer à une, une chose qui... Euh, les met complètement en panique. Hein. On a des témoignages euh, nombreux qui montrent que euh, le pouvoir colonial se sent, se sent menacé dans ses fondements. Hein. C'est l'ordre colonial qui serait menacé et toute la politique de pacification de la Côte qui serait euh, complètement ruinée aux, aux yeux du monde entier si le mot d'ordre du FLN, de grève générale pendant huit jours, était, euh, était suivi. Et donc, euh, la préparation euh, mais ils ont le temps de la, de, de, de la faire soigneusement. Euh, et euh, c'est la panique dont je parlais qui explique en grande partie la décision extrêmement lourde de conséquences euh, sur tout le cours ultérieur de la guerre, qui est euh, de confier, le 7 janvier 1957, les pouvoirs de police, comme on disait, euh, au général Massu et aux parachutistes. Alors en réalité, on leur donne carte blanche, hein, on les délie d'absolument toute obligation légale pour, euh, non pas, euh, comme les militaires vont le raconter, ne faire que pourchasser les poseurs de bombes, mais en réalité éradiquer, les mots sont employés, hein, trinquiés par dépuration, euh, toute, euh, toute autonomie politique, tout, euh, tout mouvement euh, euh, critique par rapport à la, à, la, à la colonisation française dans la population algérienne. Hein. Et donc, euh, dès avant le déclenchement de la guerre, euh, les militaires enlèvent, pratiquent ce qu'on appelle aujourd'hui la disparition forcée, donc, euh, ils enlèvent par milliers, hein, alors il y a des, des bouclages de quartiers musulmans, des rafles, euh, et euh, des, ce qu'ils appellent des arrestations, mais que les Algériens appellent des enlèvements, puisqu'on on prend les gens sans, sans leur dire pourquoi, ni où on les emmène, euh, et on les détient au secret, et on les interroge euh, le, plus le plus souvent, hein, quasi systématiquement, sous la torture. Voilà. Et donc... Euh, euh, cette répression-là, évidemment, elle a un effet de terreur. Hein, C'est l'effet recherché dans toute la population. Euh, et elle est, elle est, alors, elle est mise en œuvre à Alger euh, par Massu, mais quand on va voir à Constantine où, où, se, où se trouve le, pr le préfet Maurice Papon, on s'aperçoit qu'on utilise les mêmes euh, méthodes euh, qu'à Alger. Voilà. Euh, alors, en dépit de cette répression extrêmement, euh, vraiment exceptionnellement violente, j'ai eu, moi, la stupéfaction, hein, je l'ai dit tout à l'heure, de découvrir dans les archives coloniales, hein, pas dans celles du FLN, euh, un suivi de la grève qui démontre alors qu'en euh, Algérie, dans les 18 villes où le, fonds, le FLN pardon, avait euh, euh, choisi de porter l'effort, plus particulièrement la grève est très massivement suivie. Hein, on a des taux qui sont supérieurs à 80%, qui sont relevés donc par la, les, la, les renseignements généraux ou la gendarmerie française. Euh, et ce... Pas seulement le premier jour, alors qu'on va aller chercher les, les non-grévistes, les grévistes pour aller pour les faire travailler de force, alors qu'on va faire travailler sur le port d'Alger à la place des dockers-grévistes des prisonniers qu'on est allé chercher dans les camps qu'on a dû ouvrir pour enfermer tous les gens enlevés par les parachutistes. Euh, et, et alors en France, euh, les, là où il y a une complication parce que euh, qu'il y a la concurrence entre le MNA et le FLN, le MNA messaliste à ce moment-là, est encore très implanté dans un certain nombre de, de régions, mais euh, la grève est également très suivie. Hein, elle est encore plus suivie qu'en Algérie et jusqu'au bout, parce que évidemment, en France, on ne peut pas euh, utiliser les moyens de répression qu'on a, qu a pu utiliser dans la colonie. Voilà. Et justement, comment l'armée, est-ce que tu peux revenir sur comment l'État et son armée, puisque c'est à elle qu'il a délégué vraiment l'intégralité et de la, de, de, de la répression, évidemment, mais aussi de... De la construction du, du, du récit de cette grève hein, et, de sa, et de sa répression, euh, comment euh, ils ont, euh, à la fois, les moyens qu'ils ont mis en œuvre pour, euh, de façon un peu précise, pour la, pour la briser, et en même temps, la propagande euh, qu'ils mmh. ont développée à l'encontre même de tous les chiffres mmh. euh, qui, euh, mmh. qui révèlent la, ce qu'elle qu était en réalité. Voilà. Alors, parallèlement à cette répression dont je parlais, on a. Euh, un effort euh, considérable également de censure et de propagande qui vise à rendre cette grève invisible. Euh, pour commencer, on remarque qu'il y a une, une, un secteur de la grève qui est particulièrement surveillé par euh, les autorités, c'est celle des commerçants, parce que les commerçants, ils sont visibles. Hein. C'est-à-dire que si, pendant plusieurs jours, euh, tous les commerces musulmans, ils sont très nombreux à Alger, et pas seulement dans les quartiers musulmans, sont fermés, ça va être visible, euh, y compris par euh, cette liste de journalistes qui sont accrédités, qui sont les seuls à avoir le droit euh, de travailler. Hein. Euh, il, faut, il y a un contrôle très étroit de l'information. Euh, donc, euh, il s'agit de la rendre invisible. Et alors, euh, c'est fait notamment avec le concours de la presse d'Algérie, qui à ce moment-là, dont, dont on a, on a interdit toutes les, toute la presse critique. Algérie Républicaine par exemple, le quotidien d'obédience communiste et... et est interdit, et donc euh, je vous montrais hier dans l'atelier les, les unes de l'écho d'Alger, qui est bon, l'organe vraiment des colons, qui sont euh, très marrantes, parce que le premier jour, elle annonce en gros titre un échec de la grève, bon, voilà donc euh, sauf que ça dure quand même huit jours, et que le lendemain, il euh, y a une nette amélioration, le surlendemain, un effilochage de la grève, et puis ensuite, euh, alors je ne sais plus quoi, donc voilà. Mais en tout cas, et la presse française accorde peu de place à cet événement, Très peu de place à la grève qui est très importante en France. Et finalement, euh, euh, l'information n'a pas lieu. Hein. Et, euh, et ça, c'est un, un échec, euh, évidemment, euh, politique pour le, pour le FLN, parce que, euh, parce que le, le grand coup spectaculaire qu'il voulait euh, porter eh n'a pas été aussi, euh, aussi abouti qu'il l'espérait. Euh, alors, la répression... Elle est très violente, je l'ai dit, et elle se solde, y compris euh, par la disparition euh, euh, physique hein, du, de celui qui était le, le plus enthousiaste des tenants de cette ligne révolutionnaire dont je parlais, qui était l'Arbi Ben Midi, qui est arrêté par les paras en février, et qui est euh, assassiné, euh, son assassinat étant euh, dissimulé, comme souvent, en suicide. Bon. Et puis Aban Ramdan, lui, euh, autre partisan de cette ligne politique, va être assassiné par ses propres certains de ses propres camarades du FLN, en, en décembre 1957. Donc c'est une défaite politique pour, euh, pour cette ligne dont je, par, dont je parlais. Et évidemment, euh, ça va provoquer une réorientation hein, euh, euh, de, de, de la lutte pour l'indépendance, dans un sens d'une plus grande militarisation. Euh, on ne reverra plus les masses urbaines en particulier se manifester ben alors, en, en, à cause de la terreur. Hein avant décembre 1960, donc ce soulèvement majeur qui lui aussi a été en grande partie occulté que Mathieu Rigouste a rappelé dans un très beau travail qui s'appelle « Un soléro le peuple voilà. ». Euh, voilà, donc c'est vraiment cette, cette affaire de grève des huit jours, c'est vraiment un, un moment extrêmement important, euh, encore une fois qui est en, en grande partie euh, inconnu, en tout cas en France, hein. la, la mémoire de, ce, de cette grève est assez forte encore en Algérie, j'ai pu le, le tester euh, et les interventions de camarades algériens hier pendant l'atelier l'ont montré également, mais euh, voilà. Donc euh, c'est un travail en cours. Hein. J'ai encore pas mal d'archives à, à consulter, euh, voilà. Et donc euh, je pense que ça contribue hein, à euh, voilà, essayer de corriger, en tout cas, euh, cette euh, ce thème euh, qui est complètement hérité de la propagande coloniale, selon lequel le FLN aurait été euh, un groupe euh, euh, sans vraiment euh, d'assises populaires euh, dont l'action se serait résumée à ce qu'on appelait le terrorisme, c'est-à-dire à la lutte armée, aux attentats. Hein. Alors, en réalité, on voit que chaque fois que les masses algériennes ont, été, euh, ont voulu sortir de, euh, de la passivité, euh, eh bien, on les a massacrées. Hein. Et ça vaut y compris, par exemple, pour euh, les manifestants euh, appelés à manifester à Paris le 17 octobre 1961 par la Fédération de France, euh, toute apparition des colonisés comme acteurs politiques à part entière sur la, sur la scène publique était absolument, euh, ne pouvait pas être tolérée, était réprimée avec une extrême violence. Et peut-être une question bonus, <rire> non, sur là, ce que tu décris, là, c'est une, une bifurcation possible euh, de, voilà, de, de la guerre. On voit bien euh, évidemment la, la, la, les raisons qui, et la manière dont l'État français a, a mis les moyens pour faire basculer le rapport de force. Mais euh, du point de vue de cet échec-là, est-ce qu'il n'y a pas aussi une part de responsabilité et d'occasions sacrément ratées euh, de la, du point de vue du mouvement ouvrier et euh, des solidarités qu'il aurait, euh, qu aurait pu tenter de, de mettre en place, et, voilà, oui. Alors, à la fois en France, en métropole et... Euh, oui, ta, ta question est très pertinente. Simplement, en Algérie, euh, elle est presque complètement euh, comment dire, déplacée parce que le clivage... Euh, entre euh, l'immense majorité des Européens et, euh, et les, les Algériens est vraiment euh, très très fort et donc il n'est même pas envisageable que. Voilà, l'UGTA s'est adressé. Moi j'ai trouvé un 4 pages extraordinaire d'une adresse aux travailleurs européens avec une argumentation euh, vraiment euh, exceptionnelle, mais ça n'a eu absolument aucun écho en dehors bon, des des militants du Parti communiste algérien, euh, qui étaient déjà euh, impliqués dans, le, dans la lutte. Alors, en métropole, euh, dans l'état actuel de mes travaux, je, de mes recherches, euh, la CGT euh, a souvent euh, émis des messages de soutien euh, verbal, mais euh, à ma connaissance, il n'y a pas eu, en tout cas au niveau euh, des directions, de la direction syndicale, hein, euh, de... Euh, d'actions entreprises en solidarité, si ce n'est euh, localement quand même pour protester contre les sanctions dont je n'ai pas parlé, mais qui sont quand même très très importantes, il y a une vague de licenciements après cette grève dans les entreprises en France, donc là il y a des mouvements de protestation auxquels se joignent des, des, des militants syndicaux de la CGT, mais dans l'ensemble effectivement, euh, bon, c'est quelque chose qui vaut pour toute la durée de la, de la guerre d'indépendance, hein. euh, il y a une, on pour le dire gentiment, une hésitation extrêmement grande de, du mouvement communiste euh, du PC et de la CGT. À, à, voilà. Alors avec une méfiance ré réciproque du côté de la Fédération de France du FLN, hein, qui... Euh, euh, bon, il y a des rapports extrêmement tendus hein, entre les, les, les deux mouvements. Euh, par exemple, en octobre 61 euh, on sait qu'il y a eu des, des, des, des, enfin, des, des rencontres entre le PC et la Fédération de France du FLN à propos du couvre-feu, qui, qui ont échoué. Hein et il y avait aussi quand même de la part de, des Algériens la volonté d'apparaître de façon autonome et de ne pas être ni récupéré ni noyé dans autre chose voilà. c'est complexe hein, en fait Merci. Bon, écoute, bon, en un peu, dans l'état actuel des choses ouais. et dans mon état actuel parce que je peux te dire que j'ai pas beaucoup dormi hein. c'était formidable <rire> mais alors il y a de chaleur